Ah ben ça a pas changé, ça, ça, monte, euh, ça monte toujours euh. pareil. C'est peut-être plus léger pour faire de la rando. Hein. Il fait frais. ça ah, dalle. On entend plus les grenouilles, c'est que l'eau va arriver. Heureusement, il fait frais. Ça a Je vous dis, c'est c'est fini. Non, on ah. part. On va pas envie de dormir dedans en plus. Ouais, ça me fait. Ouais, ça permet de descendre plus vite quoi. Enfin, euh, il faut qu'elle soit allumée ils... au ouais. Ça c'est le caméraman qui, se, qui, casse, qui a, se casse la gueule. Ah oui Oui, c'est ça, il, il était là. En fait, euh, là ah ouais là. Ah oui ça fait nettement moins d'eau en fait. Hein. C'est carrément là. Toi carrément... ouais. tu seras totalement dans l'eau, ça va pas ouais. faire. Que... C'est la c'est No, no, no de <mélanie> tout ça en train.